c'est l'intérêt général. Et si je me suis impliqué dans cette, dans cette mutuelle, dans sa gouvernance, de plus en plus, c'est parce que j'y ai vraiment perçu ce souci constant, à la fois de la part de mes collègues administrateurs, mais aussi de toutes celles et tous ceux qui constituent la gouvernance exécutive du groupe, vraiment de veiller à, à toujours satisfaire à cet objectif d'intérêt général, c'est aussi, on peut l'illustrer d'une manière très concrète, une capacité à s'interroger sur les décisions qui sont prises, les investissements responsables, par exemple, j'ai le sentiment qu'avec les collègues qui sont membres du conseil d'administration et membres du bureau en particulier, le temps que nous consacrons à cette mutuelle est vraiment très utile aux sociétaires. Et puis, est utile à l'entreprise aussi, parce que, encore une fois, pour garantir la pérennité dans le temps de la, du service aux sociétaires, et donc les, les décisions que nous prenons, elles sont aussi liées à cet objectif de garantir sur le long terme l'existence d'une mutuelle qui répond aux besoins de ces sociétaires. Voilà, c'est l'ensemble de ces éléments qui m'animent avec toujours autant de plaisir.